dit que sur la croix, Jésus donc a porté tous les péchés, tous nos péchés, mais même en même temps, nous sommes, nous, morts à notre ancienne vie. Donc, pourquoi parler de, de restauration ou de cure d'âme Plutôt de restauration, oui, d'accord, mais de cure d'âme. Il y a un fait qui est... Qui est un fait, c'est que quand Christ, Jésus Christ, est mort sur la croix, nous sommes morts avec lui. Ça, c'est un fait. Personne ne peut rien y changer. C'est un fait, c'est une réalité. Par contre, nous avons chacun à expérimenter cette réalité-là. Ce n'est pas parce que c'est un fait, ce n'est pas parce que Jésus l'a l'a vécu, et nous enferme en lui, en quelque sorte, que nous, nous avons cette perception réelle de ce fait. Nous pouvons le comprendre intellectuellement, mais euh, l'intellectuel ne nous sert de rien dans la vie spirituelle. Nous avons besoin d'en avoir la révélation pour que ce fait Mort avec Christ soit ré ré réellement effectif dans notre vie et que nous puissions porter les fruits dignes de la repentance dont il est parlé dans la Bible, c'est-à-dire appliquer à notre vie de tous les jours cette mort de Christ dans laquelle nous sommes englobés. Et nous voyons très bien que dans notre propre expérience, pas besoin d'aller regarder chez les autres, nous voyons très bien que si nous avons compris effectivement que c'est un fait, que quand Christ est mort, je suis mort avec lui, eh bien c'est pas un, un fait concret de ma vie de dire que lorsqu'il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui, parce que je ne vois pas les fruits de la résurrection dans ma vie. J'ai besoin tous les jours de faire mourir les actions de mon corps, et Paul va parler de, des actions de, no, de notre corps de péché. « Je ne porte pas le fruit de l'esprit parce que la vie de l'esprit ne me remplit pas. Donc je ne porte pas les fruits que je suis en droit d'attendre. » Donc il ne faut pas confondre euh, un fait qui est en dehors de nous, qui est accompli, qui a été accompli par Jésus-Christ. Il ne faut, faut pas confondre un fait qui est en dehors de nous, la mort de Jésus-Christ, et puis un autre fait qui doit découler de cela, c'est que ma mort avec lui doit être effective dans la vie de tous les jours et que je vis de cette vie de résurrection. Alors il y a des choses que l'on comprend très bien avec notre intelligence, mais que nous ne savons pas appliquer dans notre vie parce que notre intelligence est très loin de notre être intérieur, c'est-à-dire de notre cœur, c'est-à-dire de notre esprit. Donc, la, la, le soin de l'âme euh, sert à aider les personnes à vivre cette vie de liberté à laquelle nous sommes tous appelés, parce que nous sommes tous appelés à vivre de cette vie de résurrection de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des prisonniers, Jésus est venu libérer les prisonniers. Il est venu libérer les captifs, mais nous devons remarquer et reconnaître que ce soit pour nous ou pour notre entourage, que nous sommes bien des captifs, que ce soit des péchés, des péchés, ça veut dire péché, c'est manquer la cible que ce soit dans la dimension sexuelle, dans la dimension des addictions, dans la dimension euh, des, des, des émotions malsaines, des gens toujours dépressifs, etc. Ce n'est pas ça la vie abondante à laquelle nous sommes appelés et à laquelle nous aspirons. Donc il y a bien un décalage entre ce qui nous est promis, ce qui est de notre héritage, ce qui nous est donné par la mort de Jésus Christ et la, le côté pratique de la vie de tous les jours où nous nous voyons dans des combats, dans des luttes, dans, des, dans, des, dans une vie misérable qui ne peut pas être témoignage pour Dieu et qui ne sert pas Dieu. Si nous sommes libérés à la croix de Jésus Christ. S'il si est venu pour nous sauver de nos péchés, nous ne sommes plus obligés, contraints de pécher. Et si nous vivons véritablement cette vie de l'esprit, nous allons pouvoir marcher et entrer dans ces œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Pas les bonnes œuvres qu'on va faire pour Dieu pour lui faire plaisir parce que c'est ça qui est bien, et on nous dit que c'est ça qui est bien, non, mais les œuvres que Jésus-Christ que Dieu a préparé pour que nous y rentrons. Nous sommes sur terre uniquement pour cela. Nous ne sommes pas sur terre pour vivre notre vie, notre vie d'homme, notre vie de femme, et puis, euh, bon, advienne que pourra, ça peut aller, ça va bien, ça va moins bien, peu importe, nous sommes là pour nous. Non, nous sommes sur terre. Dieu nous a fait venir sur terre, dans cette génération, dans le pays où nous sommes, dans la famille où il nous a fait naître, parce qu'il a un plan pour notre vie. Et chacun de nous, nous avons un plan unique de Dieu pour notre vie. Mais ça passe, la, la première chose que Dieu attend de tout homme, qui naît sur, dans ce monde, c'est la repentance. Dieu ordonne qu'on se repente. Ça c'est la première chose que Dieu attend, parce que sans repentance... Il ne peut pas y avoir donc de vie en Jésus-Christ et on ne peut pas être au bénéfice de la croix de Jésus-Christ. Avec la repentance, on est au bénéfice de la vie de Jésus-Christ. Et là, on pense trop souvent qu'on est arrivé, qu'on a tout. Oui, potentiellement, on a tout, parce que Jésus a tout accompli. Mais si euh, je suis devant une table de... royale avec des mets succulents et que je ne prends pas une une cuillère avec ma main et que je vais me servir et que je vais ramener à ma bouche, je pourrais admirer cette table, dire « qu'est-ce que c'est bon, quelle richesse, etc. »« Ça ne me servira de rien. » Eh bien, avec les choses de Dieu, si nous ne nous, nous les, nous, nous les saisissons pas, elles sont là, si nous ne les saisissons pas, elles ne peuvent pas être actualisées dans notre vie et nous menons une vie misérable. Euh, je pense que le revenir sur le passé d'y revenir et revenir moi, euh, je, ça ne rime à rien puisque, Christ, puisque nous sommes morts sur la croix donc il ne faut pas revenir fouiller sur quelque chose qui est fait mais maintenant on avance en nouveauté de vie et on, se sais, et on saisit par la foi au travers de la parole au travers de notre marche quotidienne avec Dieu on saisit donc euh, euh, ce que Dieu a préparé pour nous Dans ce cas-là, il faut que tu m'expliques pourquoi tant de vie misérable, pourquoi euh, la chose que Jésus a dite, vous ferez les choses, celui qui croit en moi fera les choses que moi j'ai faites et il en fera même de plus grandes. Alors, si ce que tu dis est vrai et juste, Daniel, à ce moment-là, est-ce que euh, tu guéris les malades, est-ce que tu ressuscites les morts est-ce que tu multiplies le pain là où il manque Est-ce que euh, tu délivres les démoniaques Est-ce que, est que tu fais toutes les choses que Jésus a faites Dieu ne me, me demande pas de faire cela au départ. Il me demande de marcher par la foi. Non. De marcher par la foi dans ce qu'il a préparé pour moi. Donc je dois saisir justement cette vie de sainteté par la foi euh, bien sûr, on ne mais... réponds pas au ma dans... pire, oui, mais ce tu que tu me dis, je ne vais pas quand même guérir des malades tout de suite, parce que c'est une marche stop, stop, stop, euh, personnelle, c'est une marche, euh, euh, Daniel, comment dirais-je euh, qu Qu'est-ce qui handicape le, le chrétien de marcher Justement cette part de mal, de mal connaître l'œuvre de Dieu, ensuite de ne pas l'avoir compris, bien sûr, et alors donc on tourne en rond et on... c'est là qu'on perd du temps. Il y a l'incrédulité qui vient et on n'est pas, on n'est plus dans la présence de Dieu. Ça c'est ta réponse. Je peux dire que tu es dans l'erreur complète, dans le sens que dès l'instant où on est venu à Jésus-Christ, nous sommes passé dans la dimension du royaume des cieux on est d'accord mais tout ce que tu as fait dans ton passé et là je vais répondre à la question de gisèle sommes nous captifs de notre passé alors je te dis oui oui tant qu'il n'est pas porté et placé sous le sang de jésus christ c'est à dire la démarche de repentance et je crois que c'est parce que nous ne connaissons pas ce que c'est que véritablement la repentance que, comme tu dis, euh, Daniel, tu tournes en rond. La repentance, c'est euh, euh, plus que la confession. La repentance, c'est se placer dans la lumière de Dieu, prendre le remède de Dieu pour une pleine restauration. Si ma vie passée avant ma conversion est la même que ma vie présente après la conversion, permets-moi de douter de la conversion. Pourtant, l'œuvre de Jésus-Christ est parfaite. L'œuvre de Jésus-Christ nous libère parfaitement. Ça, c'est le potentiel. Mais c'est un potentiel qui n'est pas actualisé dans la vie de la personne. Et il n'est pas actualisé dans la vie de la personne parce que, justement, les liens du passé, alors je mets liens entre guillemets parce que ça recouvre beaucoup de choses, donnent des droits légaux à Satan de nous toucher. Pourtant, mais tu vas me dire, mais Jésus a tout fait. Bien sûr Jésus a tout fait. Mais toi, tu as une part à faire. Et si tu ne fais pas cette part, tu ne peux pas dire, « Oh, la croix est là, donc toutes les choses anciennes sont passées. Je suis maintenant une créature nouvelle. Hop, nouveauté de vie et tout est fini. Et donc, je laisse toutes mes responsabilités. Je laisse tous ce dont quoi je me suis rendu coupable devant Dieu. » Je laisse tout là où j'ai offensé Dieu. Euh, oui, euh, il est demandé de se repentir. Donc, euh, si il nous est demandé de se repentir, de se repentir malgré et avec l'œuvre de Christ à la croix, c'est que nous avons bien une part de choses à faire. Et bien sûr nous sommes sauvés par grâce et euh, qu'il soit fait selon votre foi si c'était aussi simple que ça s'il n'y avait pas besoin d'être aidé, pas besoin d'être euh, d'avoir quand même euh, à avoir la pensée de Christ parce que c'est pas parce qu'on a la foi, il y a beaucoup de gens qui ont la foi mais ils ont peut-être je pense que la position, leur position n'est peut-être pas toujours juste. Euh, il nous est demandé d'agir, de, d'être acteurs, Il ne nous est pas simplement la foi. La foi, elle est agissante. Bien sûr, nous savons que nous n'avons rien fait. Toute cette grâce de la vie qui nous est donnée par le sacrifice de, de Christ à la croix. Ce n'est que grâce. Mais nous avons des choses, nous avons à être dans les œufs. Voilà, il me semble que c'est ça aussi, hein agir. Je crois que ta pensée, Daniel, court-circuite absolument toute la responsabilité du chrétien. Nous avons une responsabilité. Et le salut n'est pas un billet pour le ciel, j'aimerais encore le répéter. Notre salut, nous le recevons au bout de la course. Jésus est venu pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire sauvés de nos péchés C'est-à-dire que nous ne soyons plus esclaves de Satan qui nous force à pécher. Et quand on dit péché, c'est... Euh, manquer la cible, manquer le plan de Dieu, Satan cherche constamment à nous faire manquer la cible, à nous faire pécher, or si Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés et en tant que né de nouveau, le méchant ne nous touche plus, nous ne péchons plus, l'homme nouveau en nous ne pêche pas parce qu'il est né de Dieu, euh, nous avons cette dimension là, mais nous avons cette responsabilité de nous dépouiller de ce vieil homme qui lui est, pêche, n'aime pas, il, il, il est il est contre Dieu, il est contre la loi de Dieu. Et Satan utilise euh, cette partie de nous-mêmes, de nous notre vieil homme pour justement combattre constamment contre l'esprit. La lutte contre l'esprit et la chair, c'est une réalité. Si tu ne la connais pas, euh, ce qui me surprendrait, euh, la Bible en parle. Je ne peux pas dire autrement. Alors tu peux dire c'est ma pensée, peut-être, mais c'est la pensée qui est, dit, qui, est, qui est donnée dans les Écritures. Et je ne peux pas accepter que tu dises tout est fait, tout est bien, pourquoi revenir, pas revenir sur notre passé Je suis désolé. l'expérience devrait te le dire, alors je parle simplement pour toi-même, que ton passé, il pèse sur toi. Alors j'en viens à la question de Gisèle, sommes-nous captifs de notre passé Oui, et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Mais il ne va pas libérer les captifs contre leur gré peut bien ouvrir la porte, si le captif ne sort pas de sa cellule, il restera captif. Il peut bien ouvrir la serrure, mais si le, le captif ne fait pas l'effort de tourner la, la poignée de la porte, il restera captif. Nous avons notre part à faire, parce que nous ne sommes pas des robots, nous sommes des personnes faites à l'image de Dieu. Et Dieu nous met devant un choix, il nous met constamment devant un choix. Daniel sait tous les jours, je mets devant toi la mort et la vie, la vie et la mort la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives. c'est chaque matin qu'on a à choisir la vie c'est chaque matin, on n'a pas choisi la vie le jour où on s'est entre guillemets converti j'aime pas ce mot mais je, je l'emploie pour qu'on se, qu se comprenne c'est chaque jour que je vais choisir la vie chaque jour que je vais choisir la bénédiction, chaque jour que je vais refuser la mort, chaque jour que je vais refuser la malédiction qui est inhérente à la mort. Je, ma vie, ce n'est pas un choix entre le bien et le mal. Ma, ma vie est un choix entre la vie et la mort. L'œuvre de Jésus-Christ, si je ne la choisis pas à chaque instant, si la vie de Jésus-Christ, je ne la choisis pas à chaque instant, eh bien, je suis désolé de te dire que tu choisis à chaque fois la mort. Quand tu refuses de voir les choses comme Dieu les voit, tu choisis la mort Quand tu dis euh, on n'a pas de, de, de, de libération à avoir, tu choisis la mort Parce que Jésus est venu pour, chercher, pour, pour, pour délivrer les captifs Ce n'est pas automatique Ce n'est pas automatique, il faut se saisir de la chose Si tu ne te saisis pas de la chose, ce n'est pas automatique Et la foi, qu'est-ce que c'est alors la foi, on vient là, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est toute une question de foi, et je suis bien d'accord avec toi, tout est une question de foi, mais la foi, qu'est-ce que c'est La foi, c'est, j'entends la voix de Dieu qui me montre que c'est telle ou telle chose que j'ai à faire, j'obéis, je l'applique à ma vie, c'est ça la foi. La foi qui n'a rien comme fruit. Elle est morte, c'est l'apôtre Jacques qui le dit. La foi sans les œuvres, elle est morte. Montre-moi ta foi et moi je te montrerai par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Donc, on ne peut pas séparer la foi d'action par rapport à nous-mêmes, avant de parler des autres, par rapport à nous-mêmes, qui va euh, nous libérer. C'est impossible. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et notre passé... C'est notre, notre alors il y a notre passé à nous personnellement et puis il y a le passé de notre famille dont nous sommes partie prenante. Hein. Ça c'est le péché des pères. Mais pas en parler ce soir. Mais pour euh, continuer dans la pensée de, dans la dans la question de Gisèle, nous nous restons captifs de notre passé tant qu'il n'est pas euh, mis dans la lumière de Dieu et placé sous le sang de Jésus Christ. Je répète, nous restons captifs de notre passé. Tant que notre passé n'est pas mis sous le sang de Jésus-Christ C'est-à-dire c'est ça la repentance et le pardon, la guérison, la libération Tant que ce passé n'est pas mis sous le sang de Jésus-Christ Nous ne pouvons pas trouver la liberté Nous ne pouvons pas Ça ne veut pas dire que nous ne la voulons pas Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas sincères C'est pour ça que le Seigneur nous fait remonter des situations à la, à la surface, des choses qu'on avait complètement oubliées, des choses qu'on n'avait jamais pensé être péchés devant Dieu, et encore cette semaine, et de, des, des occasions comme ça, ou de, de personnes qui n'avaient jamais mesuré que ce qui, est, ce, qui est, ce qui avait été fait était péché, et, et nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas de ces gens-là. Nous sommes tous avec des... Des yeux qui ne voient pas les choses de Dieu C'est pour ça que le psalmiste va dire « ouvre mes yeux » David va dire « montre-moi le péché caché » C'est pas le péché qui fait sous la table C'est le péché qui est caché à sa conscience Donc tout ça c'est notre passé Et si nous n'acceptons nous, nous, nous pas le nettoyage de Dieu Parce que Dieu cherche tout le temps à faire, à faire revenir en quelque sorte à la surface certaines choses pour que nous les solutionnons, pas pour que nous nous sentions coupables, pas pour que nous, nous nous sentions mal. De toute façon, la culpabilité, elle ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan. Dieu il ne nous rend jamais coupables. Dieu, quand il met son projecteur sur ma vie, quand il met son projecteur sur ma vie, sur une situation honteuse de ma vie, il va immédiatement me donner le remède. Et le seul remède qu'il va me donner, c'est la repentance, la repentance selon lui. Pas la repentance selon moi. Ah oh, mais je confesse, mais je t'ai demandé pardon Seigneur, c'est bon ça là maintenant Ben non, la repentance c'est beaucoup plus. C'est une dimension de bien sûr de confession, mais il y a une dimension de contrition, il y a une dimension euh, d'humiliation de, de, devant Dieu, il y a un chagrin devant Dieu d'aller avoir offensé. Oui, Gisèle. Quand on commence à, à faire, à accepter que Dieu touche à notre passé, alors Dieu va faire, bah, il va chercher très très très loin. C'est vrai. Et même ce qu'on pensait jamais, euh, comment dire oublié à tout jamais, enfoui, il va le faire remonter, et il ne le fera remonter que dans que dans la mesure où nous sommes désireux de purifier notre vie. Parce que Dieu c'est un feu dévorant, c'est-à-dire un feu, le feu il nettoie, hein quand vous allez brûler tout un champ, il est nettoyé, il n'y a plus rien. Et bien Dieu est un feu dévorant, il veut nettoyer le champ de notre vie, il veut nettoyer que l'on soit purifié, non pas pour nous faire mal, mais pour nous permettre de vivre parce que tout ce qui nous embarrasse, tout ce qui nous qui on, on traîne ça comme des boulets, il y a des gens qui traînent 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans des boulets à leurs pieds jusqu'au moment où enfin enfin ils vont ils vont lâcher prise. Et ils vont permettre au Seigneur de visiter leur vie, de visiter leur passé, de visiter leur intimité, de visiter vous savez quoi, leur jardin secret. Nous avons tous des jardins secrets et nous n'avons pas trop envie que Dieu vienne le visiter. Pourtant, pourtant, regardez ce qui est dit dans le Cantique des Cantiques. Relisez le Cantique des Cantiques en comprenant que Dieu veut, veut venir dans notre jardin. Il veut venir recueillir certaines choses dans notre jardin. Et il veut le purifier. Donc, oui, nous sommes captifs de notre passé si nous ne l'avons pas euh, apporté au Seigneur dans la repentance, parce que la repentance va nous ouvrir la guérison, le pardon, la guérison, la libération euh, et nous, va nous permettre de vivre cette vie abondante à laquelle nous aspirons tous.